Alors le pitch, hein, on retrouve un, un cadavre hein, euh, sur les rives de la Meuse, près de Charleville-Mézières, euh, Renaud Duval, qui était un homme apparemment sans histoire, marié, euh, représentant de commerce, euh, sauf qu'il découvre trois identités, trois pièces d'identité dans, dans sa boîte à gants et euh, pièces d'identité rigoureusement authentiques, sauf qu'il y a trois noms. De personnes qui seraient nées à trois endroits différents, avec évidemment à chaque fois la même photo, la même euh, visage, celui de, de, de Renaud Duval. Donc est-ce qu'il cachait deux autres identités, euh, ce qui apparaît très vite impossible, euh, mais ce qui apparaît aussi impossible que ce ne soit pas lui. Et donc voilà, on va, on va, l'enquête va être menée par trois femmes qui toutes aiment un homme, euh, et le lecteur évidemment ne sait pas si elles aiment le même homme, ou si ce sont trois hommes différents mystérieusement disparus. On va aussi entre les deux, et c'était une voilà une façon d'à la fois d'avoir un roman comme ça qui, qui qui tourne sur trois temps à travers ces trois enquêtes, et, et puis euh, bah, une, une, une valse aussi assez assez passionnelle euh, autour de voilà de, de trois hommes que les femmes vous rechercher, et en permanence plus elles fouillent dans ce passé et plus elles, elles, elles vont se demander si c'est à la fois le, le même homme ou des hommes différents. Alors c'est vrai que trois vies par semaine, euh, ça parle beaucoup de marionnettes. Ça tombe bien, on est à Lyon, pays de Guignol et, et de la marionnette quand même. Et, euh, et oui, c'est l'idée. Évidemment, je suis l'auteur, donc je, je, je manipule mes personnages, mais en plus j'essaye de manipuler euh, mes lecteurs qui, euh, généralement, adorent être manipulés, pensent euh, généralement pouvoir à un moment donné être, être plus malin, ne pas être manipulé et voilà et, et trouver les fils à, à, avant moi, en tout cas repérer. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un roman qui est un roman euh, policier. Euh, c'est un roman aussi un roman d'amour puisqu'on va suivre des femmes qui vont enquêter autour de leur mari disparu et puis c'est un roman de, de, de faux semblants un roman qui cache une énigme euh, apparemment impossible à résoudre où j'espère les lecteurs voilà, joueront ce rôle d'essayer de savoir euh, voilà, qui dit vrai, qui ment et donc euh, ça m'a beaucoup amusé, intéressé voilà, de, de, de, de surfer sur le, le thème des marionnettes et notamment de faire raconter une partie du récit aussi par des marionnettes oui, c'est vrai que dès que j'ai une intrigue, une histoire, euh, j'essaie de voir où est-ce que je vais la, la poser. Euh, et là, très vite, j'ai choisi les Ardennes, Charleville-Mézières, euh, cet endroit qui est, qui est parfois un peu inconnu des, des, des Français, qui semble un petit peu loin, mythique. Euh, et puis, j'avais besoin d'endroits très différents, puisque l'idée c'était d'avoir trois femmes euh, qui habitent dans des environnements très différents. Donc, on est à, à Paris, dans le 18e, au pied de la, de la butte de Montmartre. Et puis, on est dans, le, dans les Côtes, euh, dans le Cantal, enfin, donc euh, sur, les, sur les rives du Tarn, donc dans un des endroits les plus, euh, les plus Désert de, de, de France. Donc, donc voilà, donc on a ces trois lieux très différents et on va passer d'un lieu à l'autre dans dans, dans dans ce roman. Et, et donc il y avait aussi une sorte comme ça de, de, de, de plaisir de euh, voilà de, de basculer très vite d'un environnement à l'autre. Une des premières clés pour, à chaque fois, c'est de ne commencer à écrire un roman que si euh, on, je connais déjà le, le twist, en tout cas, je connais le rebondissement, je connais la, la, la façon de retourner le, le lecteur. Et du coup, euh, tout le roman est construit aussi en fonction de, de, de ce retournement final. Donc, à aucun moment donné, je commence à écrire en me disant, je verrai bien, euh, je me débrouillerai. Non. Non, c'est vraiment ce, ce retournement qui commande euh, le roman. Et parfois, ces romans, je les, euh, je les garde en moi pendant 10 ans, 15 ans, là typiquement trois vies par semaine. C'est un roman que j'ai inventé un petit peu le début il y a 15 ans, mais ça ne fait que trois ou quatre ans que j'ai vraiment trouvé ce, ce twist, ce retournement final qui me fait dire que là à ce moment-là j'ai vraiment plusieurs couches, plusieurs ingrédients pour faire vraiment un roman qui, euh, en plus de l'intrigue, va j'espère euh, voilà bluffer le lecteur, en tout cas le surprendre énormément. Et euh, bah, souvent c'est un temps assez long pour arriver à trouver cette euh, astuce là et après la deuxième chose c'est quand même qu'il faut euh, se persuader que le tour de magie va être possible c'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir une idée euh, qui sur le papier peut sembler assez, euh, assez étrange assez impossible ce qui est le cas un peu de trois vies par semaine et après de se dire d'avoir suffisamment confiance en soi ou en son expérience de dire bah, euh, je vais trouver les solutions, ça va, ça va marcher quand même. Euh, cette idée, je vais, je vais arriver à consolider les choses pour qu'au final, euh, l'effet que je veux réaliser, il, il, il fonctionne. Et c'est vrai que souvent sur le papier, ça peut sembler un peu euh, casse-gueule, un, euh, un peu comme ça, euh, comme un château de cartes très très fragile. Et bon, bah, voilà. après, voilà, il y, y, y a cette idée en disant, j'ai une idée, intuitivement, je pense que ça peut marcher. Et après, c'est énormément d'ajustements, mot par mot, pour arriver à, à, à, ce, à ce résultat. Mais, euh, mais quelque part, il y a, il y a toujours cette idée qu'il euh, qu y, y a une possibilité, il y a, il y a une façon de le construire. Euh, voilà, C'est un petit peu comme, un, comme une fusée, comme, euh, voilà, comme, comme un, une tour qu'on construirait. Euh, voilà, Il faut de la patience, il faut du calcul, il faut beaucoup d'éléments, mais on est quand même persuadé qu'on y arrivera d'une façon ou d'une autre.